Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. J'aimerais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que vous avez été très nombreux lors de mon dernier direct et qu'il s'est passé vraiment de grandes choses. Parmi les nombreux témoignages que j'ai reçus, j'aimerais vous en partager un de la part de Cecilia, qui explique que suite au direct, elle a été complètement délivrée de son addiction au tabac. Je ne connais pas Cecilia, elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et si je dis ça, c'est pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Il est très important de saisir deux choses à travers ce type de témoignage. Premièrement, le Seigneur nous connaît intimement. Le Seigneur te connaît parfaitement. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes attentes, sa réponse est en marche. Deuxièmement, ça nous apprend qu'il n'y a pas de notion de distance dans les choses de l'esprit. On en voit d'ailleurs le témoignage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 9, où nous voyons le, un centenier s'approcher de Jésus pour qu'il prie pour son serviteur malade. Jésus va répondre naturellement, j'irai et je le guérirai. Et là, entre toute attente, le centenier va dire, non, non, non, t'as pas besoin de te déplacer. Ne te donne pas cette peine. Prononce une parole, donne un ordre et il sera guéri. Et nous verrons justement que, le serviteur du centenier sera parfaitement guéri à l'instant même où Jésus aura parlé. Ce qui nous apprend quelque chose de très précieux sur la foi. La foi est comme un muscle que nous pouvons et que nous devons développer. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter pour mon prochain direct qui aura lieu samedi 10 juillet à 20h30. Le thème ne sera pas la délivrance, mais ce sera la louange prophétique. Attendez-vous à la délivrance et à la guérison à travers la louange prophétique. J'aurai un invité d'honneur très spécial, donc je vous invite vraiment à partager cette info. Nous avons rendez-vous pour mon prochain direct sur cette chaîne YouTube, samedi 10 juillet à 20h30. J'en reviens au thème de cette vidéo, la foi. C'est une chose très importante de cultiver notre foi, de développer notre foi, et de nous laisser instruire par le Saint-Esprit sur les mécanismes de la foi. Je vous propose un texte dans Romains 12, verset 6, où l'apôtre Paul va nous dire « Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi une des autres traductions de ce passage est si quelqu'un prophétise qu'il prophétise selon l'analogie de la foi ceci nous révèle une chose très importante la manière dont nous prophétisons dont nous servons dont nous témoignons et dont nous parlons du seigneur est en lien direct avec la forme et la force de notre foi le centenier est quelqu'un pour qui il est naturel que lorsqu'il donne un ordre, cet ordre soit exécuté. Ça veut dire que c'est déjà inscrit en lui, et ce qui est inscrit en lui, c'est son autorité et sa position. De par son autorité et sa position, sa foi s'en trouvait impactée. À cause de son métier, il savait que lorsqu'il parlait, son autorité faisait qu'il était écouté et que ce qu'il disait devait être accompli. Et l'on voit le Seigneur Jésus dans les évangiles, parfois se rendre sur place, imposer les mains, délivrer et guérir, et parfois il fait cela à distance. Voilà pourquoi nous savons que le Seigneur ne change pas. Ce qui change, c'est notre foi. Notre foi est appelé à grandir, à se fortifier, à se durcir, tout en restant flexible, malléable, parce que le Saint-Esprit, en ce moment même, est en train de challenger le corps de Christ, afin qu'il élargisse l'espace de sa foi. Le prophète Esaïe dira de la part de Dieu, élargis l'espace de ta tente, et c'est exactement la dimension dans laquelle se trouve l'Église. Nous devons élargir l'espace de notre foi et nous laisser entraîner par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes au seuil d'un réveil. Et ce réveil ne sera correctement que si l'Église reçoit la sagesse pour l'administrer. Sinon ce feu s'éteindra, ce feu sera mal géré. Parce que c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer le réveil, mais c'est la responsabilité de l'Église de l'administrer correctement. C'est une chose très importante à comprendre d'autant plus que notre foi est en lien forcément avec ce que nous croyons, ce que nous croyons constitue notre foi. Voilà pourquoi il y a des sujets des thèmes très importants, comme les, les, les temps de la fin, notamment le millénium et l'enlèvement de l'église. Cela divise hélas injustement le corps de Christ, certains sont pré-millénaristes, d'autres post millénaristes dont d'autres amillénaristes mais peu importe le fondement qu'est christ ne change pas par contre il faut bien que tu sois sûr de ce que tu crois parce que si ta foi est fondée alors tu seras fort en christ il faut être absolument solide dans ta foi et j'aimerais que l'on comprenne bien ce que l'apôtre Paul veut dire par l'analogie de la foi. Le prophétique est lié à l'analogie de la foi. C'est-à-dire que ce que tu vas prophétiser est lié à ce que tu crois. Tu ne vas pas pouvoir prophétiser quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, que tu ne crois pas. Je ne parle pas d'une révélation apportée par le Saint-Esprit sur tel ou tel domaine de la vie de quelqu'un, ou tel domaine de l'histoire d'une nation. Je parle de fondement, de, de, de profonde révélation. Voilà pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit être cet esprit de révélation qui nous révèle la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui nous révèle le cœur du Père. Plus nous grandirons dans les, ces profondeurs-là, plus le Saint-Esprit pourra puiser en nous pour prophétiser parler de sa part avec plus de justesse et avec plus de profondeur. Notre foi doit être ferme et bien construite si nous voulons bâtir et avancer. Les temps de la fin sont, sont des sujets hautement prophétiques. Et si le prophétique est lié à l'analogie de la foi, alors nous devons veiller et prendre soin de notre foi. À bien des reprises, nous voyons dans l'Écriture Jésus dire qu'il en soit fait selon ta foi. Et avec les exemples que j'ai cités, nous voyons à quel point ce que tu crois, ce en quoi est ancré ta, ta foi, va influer sur les résultats que tu vas obtenir. Si ta foi est enfermée dans le fait que pour qu'un malade soit guéri, il doit confesser tous ses péchés dans les moindres détails et qu'on lui verse un lit d'huile sur la tête, alors il en soit fait selon ta foi. Mais si tu crois que même sans prier pour quelqu'un, simplement la présence du Seigneur dans ta vie, le témoignage que tu vas rendre à Jésus, l'annonce de l'évangile, va suffire à ce que les, tous les malades soient guéris, eh bien, de la même manière qu'il en soit fait selon ta foi. Et notre foi est fondée sur le Seigneur, sur son œuvre et sur la puissance de sa résurrection. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans toute guérison, dans toute délivrance et dans tout témoignage véritable rendu au Seigneur Jésus. Un autre exemple, si on parle de l'enlèvement, si tu attends l'enlèvement de l'Église, eh bien, Sois certain de ce que tu crois. Et pour être certain de ce que tu crois, va le chercher dans la parole conduite par l'Esprit. Que le Saint-Esprit t'entraîne à fonder ta foi dans la parole. Que tu cesses de répéter ce qu'un autre a dit, mais que tu ailles vérifier avec le Saint-Esprit que ce que tu crois est vrai, juste, fondé. Parce que même si nous avons des opinions divergentes dans le corps de Christ, peu importe si ton frère n'est pas d'accord avec toi sur des points secondaires, mais sur ces points justement, si tu en es certain, alors fonde-le dans l'écriture, sois inébranlable sur ce que tu crois, parce que le Saint-Esprit va travailler avec ta foi, et ta capacité à prophétiser, sera selon l'analogie de la foi. Restons sur le thème de l'enlèvement de l'Église, qui est un des thèmes des temps de la fin, sujet à controverse et sujet à beaucoup de divisions, à des vaines discussions en disant « moi j'ai raison, toi tu as tort, oui mais il est écrit que... » Dépassons tout cela et voyons comment, si nous croyons, si nous nous attendons à l'enlèvement, comment fonder ça dans la parole, afin de pouvoir le transmettre afin de pouvoir défendre ce que nous croyons, tout simplement, même si l'autre n'est pas d'accord. Apocalypse 1:19. Le Seigneur Jésus-Christ va dire à l'apôtre Jean, Écris, parce que je vais te révéler ce qui était, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Nous avons ici la révélation de trois temps, trois espaces de temps, qui vont être des, des moments de révélation pour l'apôtre Jean. Juste après ça, l'apôtre Jean va recevoir la vision des sept églises, et du Seigneur Jésus qui marche au milieu d'elles. Et on peut comprendre que ça c'est l'histoire de l'église, de l'église de tous les temps, de l'église universelle, celle du commencement lors de la Pentecôte jusqu'à la fin, donc jusqu'au moment de l'enlèvement. C'est là qu'il est intéressant de voir qu'après la vision de ces, ces sept églises, une voix va s'adresser à l'apôtre Jean et lui dire, monte ici. Et là, forcément, nous pensons à ce qu'a dit le Seigneur Jésus, je vais te révéler ce qui doit arriver ensuite. Ensuite, c'est-à-dire... Ensuite, après quoi Et se monte ici. Montez où L'apôtre Jean voit une, une, une fenêtre, une porte dans le ciel, et la voix va lui dire monte ici. C'est-à-dire que Jean va passer de la terre au ciel, et il va voir une seconde euh, suite de révélations. Il y a donc ici quelque chose qu'on peut comprendre légitimement, sans tordre le texte. Le monte ici s'apparente à l'enlèvement de l'église. Jean étant un type même de l'église. Jean sur terre va voir le ministère de l'église, je dirais, le temps de l'église, du début à sa fin. Puis l'église va devoir monter, va être enlevée dans le ciel, enlevée dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Et ce qui doit arriver ensuite, Jean va recevoir la révélation de ce qui va se passer une fois que l'Église aura été enlevée. Et c'est là que nous voyons le déferlement de la colère de Dieu, les coupes de la colère de Dieu, la venue de l'Antichrist, son jugement et ce genre d'événements qui sont effectivement liés au temps de la fin et qui précèdent le retour du Seigneur dans son règne millénaire avec les saints. Si j'avais à cœur de faire cette vidéo, c'était pour mettre de côté au maximum les querelles inutiles et pour partager des clés afin de comprendre profondément de quoi est constituée notre foi. Parce qu'il y a des expériences que nous vivrons avec le Seigneur en fonction de notre foi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit désire que nous soyons le moins limités possible au niveau de notre foi. C'est l'heure de le laisser retirer les carcans et les enfermements dans lesquels nous nous glissons si facilement. Il est temps d'apprendre et de le laisser nous apprendre à nourrir notre foi avec les meilleurs ingrédients. Je veux prier maintenant, Seigneur, je te demande d'agir avec force par la puissance de ton esprit et d'augmenter la foi de chacun. Augmente notre foi, augmente la foi du corps de Christ. Que les puissances de religiosité de l'égalisme n'aient plus d'emprise sur tes enfants seigneur je te demande saint-esprit d'augmenter l'espace de notre foi de nous affranchir au niveau de, de, de notre foi des distances des limites de distance des limites imposées par les autres des limites de ce que, que nous, nous nous imposons à nous mêmes seigneur augmente notre soif de communion avec toi, Saint-Esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Merci de continuer à vous abonner à cette chaîne. Et je veux vous donner à nouveau rendez-vous. Samedi 10 juillet à 20h30 pour un direct sur la louange prophétique sur cette chaîne YouTube. Merci de me dire en commentaire si vous serez présent lors de ce prochain direct. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.